Vous que après les consultations, c'est les gens du qui me dérangent. Moi, je suis fatigué. Avec le boulot qu'on a gagné maintenant, on doit gagner ça. Et donc, je que Je Je Je le Je Je Je Je ça Je Je on a qu'à vite manger, pas, a pas pas. On doit gagner. Ça, là, là, on a souffert. De ah, toute façon, on a, a cherché le boulot depuis et des pa années. Partout, ouais. on passe. Là, on nous dit qu'on ne peut pas travailler. Je me que le boss nous a appelé. Maintenant, on va signer le contrat et ne commence pas à travailler. Madame, s'il te plaît, s'il. Madame, Merci. Mina, merci. Bonsoir. Mina, merci 200. I'm not dead there, man. I'm a yeah, must yeah. must I put you yeah. on fire, man. I, did, I did. Euh, faites-moi voir le dossier. Oui, faites-moi voir le dossier. On est là avec tous les dossiers. Oui, je n'en dis disconviens pas. Au fait, euh, vous savez quoi euh, Franchement, attends, je vais voir. franchement, je ne voulais plus prendre autre personne parce que j'avais déjà clôturé. Euh, voilà. Mais non, je viens de voir juste un papier là. Et franchement, avec ce CV, je pense que. Je peux... Non, non, non, Merci. non, moi je ne fais pas de faveur. Moi je ne veux pas des gens parce que je veux des gens. Je veux des travailleurs. Okay, monsieur. Vous comprenez Oui, monsieur. Ouais. Voilà, donc euh, ça, vous commencez dans trois jours. Ok, on peut, on peut dire signer les dossiers. Oui, vous allez les signer. Il n'y a pas de problème. Ok, monsieur. Il n'y a pas de problème pour les c'est. ça veut dire quoi ça oh. oh. C'est ah, quoi ce des monsieur, autres monsieur, là Monsieur, excusez-nous. Pourquoi tu as pitié pu... pas... Non, c'est pas moi. C'est quoi ce des oh, Peut-être ça, c'est peut-être les bizarres. Mais vous êtes, vous avez un problème vous, vous vous amenez un dossier, vous n'êtes oh. même pas encore embauché. Non, et vous mettez un patron, vous savez pas où bien. Excusez-nous, monsieur, ça peut être les bizarres, monsieur. Putain de merde Bizarre Oui, on peut, on peut, on peut signer. C'est quoi Oh putain de merde là C'est quoi Dégagez de là C'est quoi ce désert là Ça vaut de mon véhicule oh, Monsieur, je me suis pardonné, on va plus faire ça C'est quoi ce désert On des va plus recommencer, si vous voulez. Mais pourquoi je n'ai pas de quoi embaucher, vous Vous dégagez de là mmh. Regardez-moi ceux-là oui. Vous dégagez de là <rire>